Donc, il faut trouver la, la fenêtre qui va permettre de créer la nouvelle Bed james Et la nouvelle Bed james c'est quoi? C'est d'avoir un, un plan collectif d'utilisation de la donnée qui est produite par Monsieur et Madame Tout-le-Monde et toutes les entreprises et que cette donnée-là nous serve à nous avant de se servir aux autres. Il est un des économistes les plus influents du Québec et c'est surtout un citoyen engagé. C'est un privilège d'avoir Henri-Paul Rousseau au lac à l'épaule. Ben, pour l'avenir, on est Québec, l'endroit qui a le plus gros potentiel de tout le nord-est de l'Amérique du Nord. C'est vraiment la clé pour au moins les 20-25 ans qui viennent. Il faisait un peu de bruit dans la salle, j'ai fait ce que je pouvais. Les propos sont vraiment intéressants, malgré nos voix de robot. Bonne écoute. Donc, euh, Henri-Paul Rousseau, vous êtes un observateur, mais aussi un acteur aussi euh, connu là, dans, dans plusieurs pans, surtout au niveau économique là, au Québec. Euh, donc, la question euh, que je pose à tout le monde, quel est euh, le potentiel qu'on a ici au Québec et quelle est cette clé qui va prendre sûrement de l'audace pour l'utiliser, mais quelle est cette clé qui va nous amener, nous structurer pour les, les, les 25-30 prochaines années? Euh, en fait, dans les années 60 euh, et à l'époque, l'économie des ressources naturelles jouait un rôle très, très important oui, oui. dans toutes les sociétés, dans toutes les économies. C'est encore vrai que les ouais. ressources naturelles, c'était ouais, important, elles sont encore... mais aujourd'hui, on est dans un autre monde. On est dans un monde où, dans le fond, il faut se préoccuper de l'écologie et c'est un monde qui est en pleine révolution numérique. Ouais. Donc, on ne peut pas dire que c'est uniquement de ressources naturelles, mais notre ressource naturelle nouvelle, c'est l'ensemble des données ouais. qui sont produites par l'activité humaine, sociale, euh, à tous les jours. Il y a des activités, il y a des, donc des données qu'on appelle, qui sont des données qui viennent des systèmes d'information. Puis il y a des données qui sont non structurées, qui viennent des activités sur les sites internet et le reste. Okay? Donc ce monde numérique, c'est un monde où la donnée devient la principale richesse si elle est captée, ouais. si elle est utilisée mm -hmm. et si elle est correctement protégée, de sorte que les gens ont confiance, mais on est capable avec ces données-là, que ce soit dans la santé, que ce soit dans l'éducation, que ce soit dans toutes les sphères d'activité humaine, la donnée va faire la différence d'un pays à l'autre. Ouais. Est-ce qu'on est capable de bien gérer nos données? Le petit hic est le suivant. Toutes les sociétés occidentales ont le même avantage. Ouais. Ils produisent des données. Ouais. Okay? La différence, c'est que si on n'est pas en avant de la parade, en train de gérer nos données et d'avoir des infrastructures numériques qui nous appartiennent, eh bien, nos données, où est-ce qu'ils vont aller ben, Ils sont sur les tracteurs qui appartiennent à des fournisseurs américains ou européens. Ils sont sur des autos qui appartiennent à d'autres. De sorte qu'on va se numériser. La question, c'est pas si on va se numériser. La question, c'est est-ce que la numérisation qui va nous arriver va produire des données que nous, on va contrôler ouais. et qu'on va être capable d'analyser, de se servir pour mieux se gérer à la fois dans nos entreprises, nos organisations, nos ministères et notre société en général donc, il faut trouver la, la fenêtre qui va ouais. permettre de créer la nouvelle budget. James. Ouais. Et la nouvelle budget, c'est quoi? C'est d'avoir un, un plan collectif d'utilisation de la donnée qui est produite par monsieur, madame, tout le monde et toutes les entreprises et que cette donnée-là nous serve à nous avant de se servir aux autres. C'est super intéressant. Tout à l'heure, j'avais monsieur Kerr, euh, ministre, ouais. euh, le premier ministère qui porte le mot numérique dedans. Ouais, ouais et puis euh, qui est appelé à changer pour euh, devenir cybersécurité oui. et euh, numérique. Et puis, euh, bon, moi j'ai appris dans cette discussion-là que déjà, il y a un, une loi adoptée qui fait que, cette, que la donnée du gouvernement, celle, bon, elle est clairement notre propriété maintenant dans la loi. C'est enchâssé. En euh, on va la structurer, on va la nettoyer, on va la maintenir, l'archiver, la, la, bon tout ça. Et on a même la capacité de calcul à offrir pour les chercheurs, etc. Je lui pose la question. Est-ce que le gouvernement, si moi j'accède, je suis une entreprise, j'accède, j'ai besoin de valider un modèle, etc. J'ai besoin de la donnée, vous l'avez, vous m'accordez l'accès. Est-ce que le gouvernement pourrait monétiser cette donnée-là? mais les breaks, dit, on n'est peut-être pas rendu là encore dans la société. Par contre, Google, bon, je, je vois voilà. pas, je, tout le monde le fait, Ok, je ah. nommerai personne. Tout le monde s'approprie notre donnée et l'utilise. Alors, alors c'était exactement le, le point de mon Le nœud propos. gardien, là, qu'est-ce qu'on fait? Alors, le, le, le nœud gardien, vous avez totalement raison. C'est la question qu'on appelle de la souveraineté des données. Ouais. Clarifions ça. Les données personnelles que vous avez, que j'ai, à chaque fois que j'accepte les cookies, ouais. que je dis j'accepte, yes, yes, yes, yes, on fait ça tous les jours, tout le monde. On vient de donner nos données à quelqu'un d'autre. Ouais. Quelqu'un d'autre, c'est une entreprise, une organisation. Donc, la souveraineté sur nos données personnelles, euh, l'Europe a, a créé une loi, le Canada en a créé, d'autres pays l'ont créé, mais dans le fond, la souveraineté sur nos données personnelles, on l'a déjà décidé chacun de nous, ouais. de, de s'en départir, on n'a pas gardé notre souveraineté. Bon. Là maintenant, ce dont on parle, ce sont les données qui viennent de l'activité économique. Oui, il y a d'autres sortes de, de données qui cliquer oui sur un ce, cookie. Ce. Donc là, il y a des données, j'appelle moi les données qui proviennent de la numérisation ah, ouais. de notre agriculture, par exemple. Donc, ça, c'est les données agroalimentaires, ouais. ça va de la ferme jusqu'à la transformation, jusqu'à l'épicerie. Cette donnée-là, on est, on est capable de récupérer le, la souveraineté là-dessus. Il y a la donnée industrielle. Ouais. Et là, vous parlez de la donnée gouvernementale. Donc, la première chose importante, c'est ce qui est en train de se faire, c'est donc ce euh, qui nous appartient, donc l'État est la capacité de contrôler les données qui sont générées par son activité ouais. et son interaction entre le citoyen et les organisations avec lesquelles l'État fait affaire. Donc, la base de la données, la base de données. La Voilà. Ça, c'est la donnée gouvernementale ou la donnée de transaction entre l'État et, et, et ceux Il y en a beaucoup. Qui, il y en a beaucoup. Et c'est des données importantes et c'est des données qui vont pouvoir servir. Là, il y aura des étapes à suivre qui sont l'encadrement le... de ces données-là pour protéger la vie privée, protéger la concurrence entre les entreprises, protéger le droit de propriété intellectuelle, ouais. faire toutes ces contraintes-là, les respecter, en même temps que d'utiliser la puissance de la donnée collective pour mieux gérer. Un exemple, c'est si on voit des tendances sur certaines maladies chroniques auprès des jeunes, grâce à la, la tendance qu'on observe dans les données, eh bien, on peut avoir une politique de prévention en santé plus efficace. Les gens vont dire, oui, mais là, ces données-là, c'est chacune des individus. Oui, mais si on procède pour la protéger en faisant en sorte que l'anonyme devienne anonyme, anonyme ouais. et pour qu'elle soit anonyme, là, elle va pouvoir être partagée. Ouais. Donc, on est en train d'inventer des cadres juridiques pour que l'élément ouais. de confiance demeure là. Mm -hmm. Pourquoi c'est important? Ben, les oui, gens oui. Ils, sont, ils, ils vont me dire, ce c'est pas grave, c'est Google qui a mes données, mais je voudrais pas que le gouvernement sache ce que je fais. La, la vérité, c'est que... les il faut trouver la, la, la, bonne, la bonne approche. La bonne approche, c'est que oui, c'est grave que Google, il y a pas de contrôle, mmh. et c'est aussi grave que la donnée qu'on génère collectivement ne serve pas à nous pour avoir des meilleures politiques. Donc, on est dans ce débat-là, dans ce cheminement, je dirais, collectif, de trouver le bon cadre juridique pour établir la confiance. Mais ça, c'est très important par rapport à 60, parce qu'on a nationalisé l'électricité. Moi, j'ai écrit, je le dis souvent, la numérisation de l'économie du Québec, et de la société, et de, et de nos gouvernements et de nos ministères, c'est aussi gros que ce qu'on a fait avec la Baye James et tout ce qu'on a fait dans l'électricité. c'est une nouvelle Baye James. Donc, ça ne se voit pas du jour au lendemain, ça va se faire sur plusieurs années, mm -hmm. mais ça prend un cadre pour le faire et je crois que c'est en train de se discuter et des journées comme aujourd'hui ont on, pour mission de nous éduquer, de nous faire mieux comprendre ces enjeux-là. Comment qu'on fait pour… parce que moi, je crois, je, je, je, je suis assez euh, euh, conscient de, de, de la valeur de tout ça. De toute façon, on regarde les cotes en bourse des, des principaux euh, gestionnaires de données, qu'on va dire, euh, oui. qui sont les, les GAFA. Ça, ça vaut cher, là, la donnée, oui, oui, ça vaut oui, très, très cher. Fait, Mais oui. comment qu'on fait pour créer cette image-là? Parler de la Beijing, je trouve ça fantastique comme comme comme, comme métaphore. Mais comment qu'on fait pour, pour euh, vraiment la représenter, cette valeur-là? Alors, cette valeur-là, là? Valeur donc c'est pour ça que ça nous prend des infrastructures numériques, puis il faut les biaiser par rapport à certaines préoccupations. Okay. Je vais donner un exemple. Si on veut euh, avoir une, des, des infrastructures numériques pour le secteur agricole, il faut au départ les biaiser vers une agriculture qui va être plus écologique. Oui. Ah, okay. Donc, okay, donc, donc par exemple, et c'est ce qui va faire le lien de confiance avec la population. Okay. Il faut teinter les infrastructures numériques, non pas en absolu, mais il faut les teinter et les orienter vers des objectifs sociaux où les gens vont dire « Ah, si j'avais cet outil-là, je vais avoir une agriculture qui va être, oui, numérisée, mais numérisée en mesurant, par exemple, plus correctement l'empreinte écologique des activités agricoles. Wow. » je peux aussi savoir si c'est mieux localisé parce que j'aurai la traçabilité des oui, animaux. Oui. Donc ça, c'est un élément important, la traçabilité, parce que comment on fait pour dire ça vient de l'étable ou du champ jusqu'à la table, c'est la traçabilité. La traçabilité, c'est comme le petit poussiède qui suit tout. Okay? Oui. Bon, pour ça, ça veut dire qu'on va avoir confiance dans ce système et qu'on va être capable, mais pour la confiance va se développer parce qu'on ajoutera des objectifs sociaux, pour que les gens vont participer pour dire « ouais ça a du bon ça de faire ça parce que ça va aider l'écologie, ça va aider la société, ça va aider l'inclusion, ça va aider toutes ces valeurs de société qu'on a. » Je trouve ça fantastique la façon que vous le proposez parce que c'est concret. Moi, ça me dérange pas de payer. En fait, je mange bio le plus possible puis je le sais que je paye plus cher. Ouais. Mais tu sais, est-ce que je suis vraiment sûr? De la façon que vous exact. le proposez à ce moment-là, dire « regarde, on va l'habituer d'une façon, ou voilà. t'as as un double gain, là. Donc, euh, donc, la numérisation, ça va éliminer les, ce qu'on appelle le greenwashing, c'est-à-dire ouais, la, la, la lavage vert. Et il euh, y a toutes sortes de lavages qui s'en viennent, donc va, ça va éliminer ça. C'est fantastique. Ça plaisir, monsieur. Monsieur Rousseau, enchanté, puis euh, vous pour moi. Vous aimez écouter les entrevues, vous pouvez également les voir sur euh, la chaîne YouTube de La à S'il vous plaît. Laissez des étoiles, commentez, partagez sur votre plateforme préférée. Ça nous aide à nous faire découvrir. La Calépaule est une production en collaboration avec le mouvement des accélérateurs d'innovation du Québec. On veut faire du Québec une nation qui est riche de son intelligence, de sa créativité et surtout de son audace. On doit changer le monde. Ça se fait une personne à la fois. Aujourd'hui, c'était peut-être vous. Je m'appelle Charles-Olivier Roy. À bientôt pour une autre capsule potentielle.